Yo tout le monde, c'est ce Coquic et vidéo vraiment euh, mortelle. <rire> parce que. Euh, non, j'ai je... Parce que cette fois-ci, on va faire le let's play sur. elle yeah! Ouais! Non, je rigole. Alors, ce jeu, c'est euh, l'un de mes jeux sur PlayStation 3 que j'ai kiffé, Maras. Euh, J'avais essayé la démo euh, sur PlayStation 3. Et du coup, j'ai réussi à acheter le jeu sur PC. Parce qu'il était installé sur Steam, donc voilà. Euh, bon, hein. On va faire un l'esprit dessus, j'espère ça vous fait plaire. Allez, c'est parti, Une nouvelle partie. <c flowering> <muches> Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. ça Oh. drôle, ça. Oh. Le sérieux est tout à fait con, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Le but, c'est que euh, on a un lapin qui s'est fait choper par un paparazzi. Et du coup, ce qu'il veut, il doit défoncer 100 monstres pour savoir qui a volé les photos. C'est à peu près comme ça hein, le sérieux. Après on découvre euh, mesure à mesure. Alors attendez... Ah mais attendez, je me suis un peu couré les touches. Euh, parce que j'avais fait des options pour les touches avant. Euh, vers la gauche je suis con ça avec. avec oui voilà alors ça a marché Reprendre tout le jeu... voilà c'est bon allez c'est bon, ça va je lag pas trop ça alors je vais faire les voies je vais essayer un maximum de faire les bonnes voies mmh, cet ascenseur ne va nulle part où sont passés mes serviteurs oui c'est espace merde <rire> En train de mater mes photos, je m'en vais les calmer. Sauf que j'ai oublié mes armes. Évitons les combats pour l'instant. Ah oui, l'espace c'est pour sauter. Hop là. Oula, oula, putain. Je récupère quand même. C'est la part de vie, surtout parce que. Elle dit fuck. Quel euh, allez. Oh, la throw de boulder here. Ça a pas là comme compliqué. Eh, hey, Nestor, mon petit serviteur adoré, enfin un visage familier. Alors, Nestor, ça sent le meilleur rôle que j'ai fait. Bonjour, mon monsieur. Comment allez-vous Vous avez compté décrisser Bien sûr, avec un test de Sobriété. So Savez-vous dézoomer? Oh putain. Bien sûr que je sais. Peuf, je suis un prince des enfers, mec. Donc, comment on dézoome déjà? J'adore ces phrases. Alors. Appuyez sur pour le zoomer monsieur. Aussi, prét aussi prétentieux que son père, c'est pas gagné. Alors, ouais. En gros, il fallait juste sauter à l'intérieur. Voilà. N'empêche, en fait, la musique il est quand même stylée. Bon, hein. après, euh, je sais pas. Ah, ouais, il faut un truc passer par là. Ah, je prends une belle douche. <rire> la logique du jeu. Bon, on va en faire, mais le. Ah, ah, ah le prince est à poil. Bon, je connais un peu les paroles de certains trucs, donc euh, voilà. Non, en fait. Hein Quoi Pardon Qui ose T'es à poil et tu peux pas me toucher, je suis derrière un mur. Les murs, ça se casse quand même. Comme ta gueule. D'ailleurs, je vais revenir. Je pouvais dégommer une sorte de fou. Ah merde. Hop là. Là. Ah, on entend le mec qui chante, là. Eh, Nestor Un autre dit taxiel Relou à expliquer. Non, monsieur, je vais... je vais, Mais j'ai un cadeau de feu, votre père. Vous savez qu'il est fait une passion pour les chèques-bat tranchantes Dis-moi que c'est un truc pour défoncer les monstres, j'adore déjà Encore mieux, ça brise les murs et les ennemis Avec blablabla touche à expliquer, allez-y, bat à bloc. Et voilà, ça, ça c'est pour 50. Oula. On va changer de la musique, euh, le son de la musique Bon. Ouais c'est pas grave. Fais avec ça. le euh, tue officiellement hein. et c'est différent et c'est à différents rendements hein. bon, d'avoir fait ça d'accord il faut se déplacer avec les flèches pour euh, dérécharger le truc ah c'est bon. Voilà. Voilà à peu près y a il faut faire à chaque fois un truc pour euh, tuer le mec quoi. Voilà Moi quand je veux tuer quelqu'un je suis un gros laser pour le défoncer Ah oui c'est que euh, en faisant table, on peut voir les, les noms des monstres et je sais pas pourquoi ils ont mis un print à côté, hein, je sais pas. Alors, quand on joue à des puzzle games chaponnés, on se demande toujours où vont les saletés de blocs, dit disparaît. Une partie se perd dans l'espace-temps et atterrit ici. Et ça devient vite le bordel. Bon, à peu près, euh, il plein... y a plein d'explications. Euh, ça. Oh, il y a la carte. Ah, pas quel... ah oui, ça c'est. Euh, ça c'est pour euh, déguiser son lapin. Parce qu'on peut se déguiser notre lapin, on sait jamais Euh. Ouais, centré, ouais On reprend le jeu J'essaie juste de faire un truc là Couch cool, dégagé à la voix Ah c'est bon Dieu porte l'enfer qui se nourrit d'âme je crois que je les aime bien porte indique le nombre de monstres que je dois libérer, après j'espère qu'elle seront C'est encore moi monsieur, puis-je présenter la fonction radar est-ce que tu veux que je fasse avec ça J'ai l'air de vouloir chercher les 7 boules de cristal ou quoi Référence, référence Non, j'ai Le radar vous indique où se trouvent les monstres. Ah ouais, merde, désolé pour la voix. C'est très pratique, monsieur. <rire> ouais, qui change une voix tout le temps. Alors, là, on a un radar, là. Et on peut euh, voir où il faut y aller, quoi. Je ne dois pas toucher les lapins et l'électricité pour pas. Mène bon ménage. Je vais l'éviter pour le moment. Je reviendrai. Alors. Oh la vache, la Oh putain, vache, un PV là, ça sent la merde, ça sent la merde. Oh la vache Putain, je... Miss Fontaine. Ah parce que c'est une femme, attention. Je sais pas que vous. Je sais qui vous êtes. Je coulerai toujours pour vous. Oh mon prince. Non mais pourquoi je tombe à la fin quoi Voilà. Monsieur, c'est vrai, hein? Let's cry. Là, Let's là, cry. Et je Mais. Mais. le, le corps, Alors, ça c'est. Là il faut acheter officiellement un missile parce que euh, ça servira pour... Euh, voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y a... Qu on pourrait se mettre... Parce que... Nous on va à l'impasté quand même. Il hein. euh... oh, y a plein de trucs... Euh... Allez on va se mettre en mode... Euh... Voilà, nous sommes un putain. De toute façon voilà, ça, ça s'avère ça pour. Paf, paf. Voilà. Alors ça, souvent ils te proposent des trucs un peu cons, comme ça. Vas-y bon les comprendre. Ça voilà. Attends, je suis mort comment là Attends, est-ce qu'il faut pas que je mette le monstre Non, c'est bon. Heureusement. Ah d'accord, il y a un caillou qui est... Ah, il y a un passage ici, là. Je savais pas... Je oh, récupère récupérer quelques-uns, au moins. Oh, je vais esquivé, celui-là. Oh. Au cerveau, j'utilise la force, mais de loin, il n'y a... a pas de bien ou de mal à appuyer sur un bouton. 1. Euh... Alors, quelle est la durée vie de vie moyenne d'un lapin mort? Moi, je dis pas de ce fuck, putain. <rire> Euh, ouais ça la boss Ah oui c'est le boss Et bien d'ailleurs je pense qu'on va faire On va faire ce boss et ce sera la fin de la vidéo Je sais qu'elle est courte Mais je pense que les autres vont être plus longues Voilà Allez partout par là -bas. chemin là. On se fait un peu soigner, et c'est parti. Qu'on sait pas super ici, j'adorais ces trucs là à chaque fois. Alors, c'est parti. Aïe, ça, ça came, ces plafonds, c'est super, bas Quel débutant je fais C'est une blague Ça va, tu gères. Je vais bien, c'est cool de demander, désolé, je suis stagiaire Stagiaire boss C'est pas, hein, pas courant, mais ce que je sais, c'est que je dois te battre pour continuer C'est ballot, t'as l'air sympa, du tape Je veux, mon aveu. Oh, attends, mes photos, tu les as Les photos Non, désolé je suis deg. Bon. <rire> oh putain. C'est vraiment épique ce so. mot. Je suis deg comme ça. <rire> que la fête commence Oh, je sais. Je vais grogner pour faire peur. Mes amis disent que ma voix de boss fait flipper. Prends oh, ça Ah ouais on peut pas le toucher. Ah ça reste d'être compliqué. Que je prends, ou que je tue. Ouais la bah, vache. Je... il est sympa Boss battu, un stagiaire. Bah par contre, moi je voulais juste une porte en bas là, pas une barre explosion. Hein. Bim! Alors lui, je sais pas qui c'est, donc on va faire une voix. Moi, mon blanc marche comme sur des roulettes. Pour l'instant. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, cadeau secret, voici un accessoire au Ouais. <rire> <rire> Grand petit papa Noël. Ah <rire> <Voilà>. la <Oula. rire> passe de enfant. Ah ouais, okay. Voilà, je me souviens. Nestor, c'est encore toi. Mais t'es partout vieux. Tu crois que j'ai besoin d'aide ou quoi Votre père m'a demandé de protéger son hérité. Ous, tu dois suivre l'un de mes tâches. Ouais bien sûr, t'as d'autres cadeaux pour moi, le dernier était de classe. Je ne vis que pour vous servir monsieur, j'ai effectivement réussi à trouver quelque chose pour vous. Hippica caillère. -yeah et si j'aime pas Alors utiliser roulette pour passer d'une arme à l'autre et cela devrait vous satisfaire. Ah ouais, génial! Alors, je pense qu'on va. Attendez. On va s'arrêter ici, là. Euh, ça, fait, ça fait déjà 20 minutes. On va essayer de terminer ce jeu. Et je vais diminuer un peu le son pour voir comment c'était euh, le son du jeu. Et comme ça, vous pourrez entendre mieux. Donc, je vous dis à un prochain épisode. Mettez un j'aime sur l'esprit les continue Et comme ça, on pourra faire forcément un spawn commentez pour savoir euh, si vous avez vu quelque chose sur ce jeu etc ou bah, déjà du coup et euh, n'hésitez pas à partager vos amis et vous abonner si vous voulez pouvoir se laisser donc je vous dis un prochain épisode allez bye